Comme promis dans ma dernière vidéo conseil, donc euh, les bonnes raisons de ne pas avoir un âne que je vous remets dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu, on se retrouve pour une vidéo sur euh, l'âne et sa relation à la solitude et à ses compagnons de près. Alors pour commencer, euh, on va juste rappeler une petite définition euh, de l'âne. Donc l'âne, comme vous le savez, euh, c'est un équidé, c'est un mammifère, c'est un herbivore. Et c'est un animal grégaire. Ça c'est un mot très important que vous allez retrouver dans toutes les bonnes définitions de l'âne ou même du cheval. Je pense que dans tout bon livre, que ce soit sur le cheval ou l'âne, dans l'introduction, la première phrase que vous allez lire, c'est vraiment ça. Euh, c'est un animal grégaire. Ce qui signifie que les ânes sont des animaux qui vivent en groupe. Dans la nature, vous le savez, il y a des animaux qui ont un mode de vie plutôt en solitaire d'autres à l'inverse qui vont vivre en troupeau, ce qui est donc le cas des ânes ils sont grégaires donc ils vivent en en groupe, en communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'eux, euh, véritablement. Au même titre qu'être herbivore, en fait, euh, vous verrez jamais un âne euh, essayer de chasser euh, une proie ou de manger de la viande. C'est vraiment inscrit en eux, ils sont herbivores, ils mangent de l'herbe. Et du coup, de la même manière, c'est en eux le fait d'être grégaire et euh, d'avoir besoin de vivre en groupe. Ce qui fait que, oui, on va briser un premier mythe, euh, tous les ânes, sans exception, sont faits pour vivre en groupe tout comme euh, tous les ânes sans exception sont faits pour manger de l'herbe et ben voilà de la même manière en fait euh, tous les ânes ont en eux le fait d'être un animal grégaire et d'avoir besoin de vivre en groupe donc un âne qui va avoir des problèmes d'interaction sociale euh, qui va par exemple euh, se montrer agressif envers des congénères euh, ce n'est pas parce qu'il n'est pas fait pour vivre en groupe que c'est un âne euh, solitaire euh, parce que ça n'existe pas ça peut être une manière d'exprimer un mal-être mais en tout cas ce n'est pas parce qu'il n'est pas fait pour vivre en groupe, au même titre qu'il n'existe pas d'âne euh, qui ne soit pas fait pour manger de l'herbe. Tous les ânes sont faits pour manger de l'herbe. Et du coup, ce besoin euh, vraiment de vivre euh, en communauté à plusieurs, il est lié à principalement deux choses. La première chose, c'est leur instinct de proie. Parce que, euh, comme je viens de le souligner, euh, les ânes sont des animaux herbivores. Et du coup, si on les remet dans le contexte à l'état sauvage, euh, ce ne sont pas eux qui chassent euh, des proies, mais ce sont eux les proies. Donc, c'est à eux de fuir. Euh, le danger de fuir les prédateurs, et pour ça, ils ont justement besoin d'être en groupe. Parce que le fait d'être en groupe, d'être un vrai troupeau, et ben ça leur permet tout simplement de se protéger. Imaginez bien qu'à plusieurs, avec l'effet de groupe, c'est beaucoup plus simple euh, de s'en sortir face à un prédateur, plutôt que si euh, ils se retrouvent seuls face à lui, et du coup, pour eux, euh, solitude égale danger. Du coup, même si ça fait des années et des années euh, que les ânes ont été domestiqués, qu'ils sont euh, sous la protection de l'homme, qu'ils n'ont plus de menaces de prédateurs, en fait c'est un instinct qu'ils ont toujours, qu'ils ont conservé. Les restes, des animaux de proie, et c'est vraiment aussi quelque chose qui fait partie d'eux. Et du coup, euh, un âne qu'on laisserait tout seul euh, se sentira automatiquement euh, moins protégé que s'il était avec d'autres ânes. Et du coup, la deuxième chose importante pour eux, ça va être leur besoin d'échanges et de contacts sociaux, et ce, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui oui, ça fait vraiment partie de leurs besoins, c'est pas quelque chose en plus, un petit bonus sympa, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux et pour leur équilibre mental et émotionnel. Tous les moments où ils vont jouer ensemble, qui vont galoper comme des fous dans le pré, qui vont se faire des petits groomings de gratouilles, tout ça c'est hyper important pour eux. Et même les ânes qui ne sont pas forcément aussi démonstratifs comme c'est le cas euh, chez moi pour Fanfan et Egon, bah, qui ne sont pas très expressifs entre eux, disons. Mais du coup, euh, quand même, ils ont naturellement tendance à chercher la présence de l'autre. C'est assez fréquent de les voir euh, tous les deux côte à côte en train de brouter sans forcément interagir ensemble, mais ils ont quand même une présence pour l'autre. Mais au-delà de les rassurer, euh, tous ces échanges sociaux qu'ils vont pouvoir avoir, c'est vraiment... Euh, bah un besoin social, tout simplement, un besoin d'avoir euh, des amis. <rire> Comme nous, humains, on peut parfois avoir tendance à déprimer si on reste trop longtemps tout seul chez soi, bah eux, c'est pareil, en fait, ils ont besoin d'avoir des copains. Alors du coup, pour eux, on peut dire également que solitude égale ennui. Alors souvent, on va entendre certaines personnes nous expliquer que euh, pour certains âmes la présence et la compagnie humaine vont leur suffire, euh, vont combler euh, leurs besoins sociaux, leurs besoins de sécurité, qu'ils n'ont pas besoin de plus. Sauf que... Euh, c'est impossible voilà d'une part parce que même si tous les jours on arrive à passer 4 heures avec son âne ce qui est déjà quand même pas mal euh, à concilier avec bah, des études un boulot et puis euh, notre vie à nous euh, d'humain et ben ça fait quand même 20 heures où l'âne est tout seul dans son pré. Et même si c'était le cas même si on arrivait à passer 24 heures sur 24 au pré avec nos loups et bien ça ne pourrait toujours pas convenir parce que nous ne sommes pas des ânes et comme on n'est pas des ânes on va tout simplement pas pouvoir communiquer avec notre âne de la même façon que euh, bah, si on était un autre âne au final. Et j'ai envie de dire encore heureux. Parce que quand on voit euh, comment ils peuvent interagir entre eux, il y a toujours euh, des moments où ils lèvent le pied, où ils s'attrapent entre eux, ils se mordillent. Et ça c'est des choses qu'on peut juste euh, pas tolérer vis-à-vis -vis de nous, parce qu'on n'a pas la même résistance qu'eux, on n'a pas le même corps qu'eux. Un coup de pied ou une morsure, ça va tout de suite être beaucoup plus grave pour nous. Donc euh, ce sont des comportements qui sont naturels, qui sont normaux et que votre âne a besoin d'exprimer. Mais il ne peut juste pas les exprimer avec des humains parce que ce serait dangereux en fait. Alors du coup, euh, même quand on a conscience et connaissance de tout ça, on peut avoir tendance à se dire que euh, la situation est provisoire, qu'on va pouvoir par exemple adopter un âne et puis euh, prévoir d'adopter un copain euh, quelques années plus tard, euh, mais en fait ce n'est vraiment vraiment vraiment pas recommandé. Parce que le fait de vivre une vie comme ça qui ne correspond pas à leurs besoins euh, sociaux, ben en fait, c'est pas sans conséquences. Ça va pouvoir entraîner euh, des dérives comportementales, parmi lesquelles euh, notamment l'hyperattachement. Comme vous serez devenu la seule compagnie de votre âne, vous serez sa seule référence. Tout l'attachement qu'il devrait avoir normalement vis-à-vis d'autres congénères, ben, il va reporter tout ça sur vous. Donc, oui, ça peut faire plaisir à l'ego, on va pas se mentir. Mais du coup ça veut dire que votre âne est extrêmement malheureux euh, dès que vous quittez le pré en fait. Et ça peut notamment faire des ânes bah, qui fuguent pour chercher à vous rejoindre ou bah, qui vont vraiment être en détresse dès que vous allez partir du pré, qui vont pleurer, qui seront euh, malheureux. Euh, dès que vous allez quitter le pré tout simplement. Il y a aussi des ânes qui vont déprimer énormément, qui font de la dépression en restant tout seul et qui du coup vont développer des comportements inadaptés, qui vont arrêter de manger par exemple. Il y a aussi des ânes euh, qui vont s'ennuyer énormément et qui du coup euh, pour combler cet ennui vont développer des tics. Ça fait souvent des ânes qui ont après un dérèglement social et qui même une fois qu'on va les mettre avec des compagnons, euh, vont tout simplement pas savoir comment réagir, n'y connaîtront pas ou plus les codes euh, azin pour échanger entre eux. Je en début de vidéo d'ânes qui peuvent se montrer agressifs envers leurs congénères et euh, bah, ça peut en être la cause justement des ânes qui auraient vécu trop longtemps tout seuls et qui ne sauraient plus euh, comment faire pour euh, vivre en communauté avec des copains et qui auraient donc besoin vraiment de tout réapprendre. Si vous projetez euh, d'adopter un âne, euh, pensez d'ores et déjà, euh, dès le moment de l'adoption, à euh, comment vous allez faire pour qu'il soit pas seul, pour qu'il ait de la compagnie. Parce que bah, ça peut justement laisser des séquelles, et ça va pas être le jour où vous allez le mettre avec un copain, du jour au lendemain, euh, tout va bien se passer, euh, il va savoir exactement quoi faire, tous ses problèmes vont se régler, euh, ça marche pas comme ça. Par contre, je pense qu'il est très important de faire la différence. Non, un âne euh, qui vit tout seul n'est pas forcément malheureux. Là, je pense que c'est vraiment important euh, à préciser, parce que c'est aussi un argument que je vois euh, assez souvent, qui est assez récurrent sur les réseaux sociaux. Et en fait, oui, je suis d'accord qu'en soi, euh, un âne qui vit tout seul n'est pas forcément malheureux. Donc je dis pas non plus que tous les ânes euh, seuls euh, sont euh, ravis, notamment bah, ceux qui dépriment. Euh, voilà, ils montrent clairement des signes de euh, mal-être, euh, on ne peut pas le nier. Mais oui, il est tout à fait possible euh, qu'un âne vive tout seul et euh, ne soit pas malheureux. Tout simplement parce qu'en fait, il n'aura pas forcément conscience que la vie qu'il vit n'est pas adapté à euh, ses besoins euh, fondamentaux. Puisqu'il ce qu'il sait, c'est que bah, c'est sa vie à lui, et si par exemple, il a toujours vécu euh, comme ça, bah, il ne va pas forcément de lui-même se dire est-ce qu'une autre vie est possible hein Vous voyez, un âne euh, qui a toujours vécu tout seul, ben, euh, il est tout seul, et puis c'est comme ça pour lui, et euh, il peut être très heureux et euh, aimer très fort son propriétaire ou sa propriétaire. Mais ce n'est pas pour autant que cet âne est équilibré psychologiquement, émotionnellement. C'est très important de faire la différence. C'est pas parce que l'âne n'est pas malheureux euh, qu'il ne va pas faire de l'hyper-attachement, ou qu'il ne va pas s'ennuyer au quotidien, ou qu'il ne va pas bah, avoir euh, un dérèglement social. Après c'est déjà très bien qu'un âne ne soit pas malheureux, euh, qu'il ne soit pas complètement euh, abattu, euh, voilà. Mais... Euh, est-ce que c'est suffisant Du coup, là, je pense que c'est bon. On a à peu près euh, résumé tous les éléments importants pour comprendre qu'un âne tout seul, c'est à éviter. Mais du coup, si un âne ne vit pas euh, vraiment tout seul, mais qu'il a un compagnon animal qui ne soit pas un âne, donc ça peut être, comme chez moi, une chèvre, ou bien euh, un mouton, une oie, ou même un poney, est-ce que j'ai envie de répondre c'est que non, ça ne marche pas Ce sont des animaux euh, très très chouettes je n'ai rien contre eux en particulier mais euh, ça reste une compagnie qui n'est pas suffisante pour l'âne Pour commencer, euh, ce sont des espèces différentes, donc ils ne vont pas avoir les mêmes codes, les mêmes langages et donc les besoins d'échanges sociaux ne seront pas euh, combler. C'est évident euh, qu'une chèvre ça ne joue pas de la même manière qu'un mouton qui ne joue pas de la même manière qu'un poney qui ne joue pas euh, de la même manière qu'un âne en fait. Ils ne communiquent pas de la même manière ce sont juste des espèces différentes en fait, donc on ne peut pas attendre d'eux qu'ils aient exactement les mêmes codes sociaux les mêmes besoins sociaux et donc par conséquent leur présence euh, même H24 7 jours sur 7 ne va pas combler les besoins sociaux de l'âne Et oui euh, dans le lot je mets également les chevaux et les poneys parce que ce sont des cousins certes ils se ressemblent physiquement, certes, mais pour autant, ils n'ont quand même pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes échanges. Je pense que je vous ferai même une vidéo euh, spécifiquement dédiée à ça, à toutes les différences euh, entre l'âne et le cheval. Deuxième point, il faut noter euh, qu'il y a un point commun entre euh, toutes les espèces que je vous ai citées, euh, qui sont les espèces qu'on voit le plus souvent comme euh, compagnie, pour les ânes c'est que ce sont des animaux grégaires également donc en fait tout ce que je suis en train de vous expliquer de vous lister euh, depuis tout à l'heure ça s'applique également à eux plutôt que d'avoir un seul animal qui n'a pas ses besoins euh, respectés et ben on en a deux coups on fait presque plus de mal que de bien pour autant vous vous doutez bien en même temps vu la constitution de mon troupeau euh, je ne dis pas euh, non à toute cohabitation interespèces, bien au contraire. Je suis la première à trouver trop chouette qu'on puisse euh, mélanger plusieurs espèces ensemble. Euh, d'avoir justement une cohabitation, donc chez moi euh, j'ai des ânes et des chèvres, et je trouve qu'entre eux, ils s'apportent énormément. Même s'ils sont pas de la même espèce, entre eux, il bah, y a quand même des échanges au final. Ce sont des échanges qui ne sont pas suffisants pour combler à eux seuls les besoins sociaux d'aucune des deux espèces, mais pour autant, je trouve que ces échanges euh, leur apportent à tous euh, vraiment beaucoup. Je vois Fanfan avec Clochette, c'est juste incroyable la relation qu'ils ont tous les deux, et vraiment quand on a moyen d'avoir euh, des cohabitations comme ça, des espèces entre elles, bah, c'est trop chouette Mais pour ça, il faut avant tout que euh, les besoins de chacun soient respectés et donc euh, qu'il soit plusieurs de chaque espèce dans le même trait. Euh, je pense, quoi de mieux pour conclure cette vidéo que de vous faire un petit euh, historique de l'évolution euh, de mon troupeau. Parce que bah, c'est aussi ça euh, qui me pousse à vous filmer ça aujourd'hui, à vous dire euh, tout ce dont je vous ai parlé. Vous le savez peut-être si vous nous suivez vraiment depuis notre début, mais euh, à l'origine, Fanfan vivait tout seul. A l'époque c'était pas encore mon âne, c'était l'âne de mon voisin. Euh, moi j'allais juste le voir de temps en temps. Euh, mais oui, il y a eu euh, plusieurs années où Fonfon a vécu tout seul dans son pré. A l'époque, pour tout vous dire, il était encore entier. Et il était très violent et agressif envers ses compagnons de près. Il y a eu plusieurs essais de mettre avec lui un mouton ou une chèvre et ça s'est toujours très mal fini. Il était euh, très violent envers eux. Pas parce que c'est un âne euh, solitaire euh, qui a besoin de vivre seul mais parce que c'était sa manière à lui d'exprimer euh, son mal-être. Il était frustré, il était mal et du coup bah, c'était le moyen euh, qu'il avait trouvé pour bah, exprimer toute cette frustration, tout ce mal-être. Du coup un peu avant que je commence pour de bon à m'en occuper, euh, son propriétaire a décidé de le faire castrer, et c'est à ce moment-là qu'est arrivé Clochette. Clochette qui à l'époque était un petit bébé de 1 an, quelque chose comme ça, et qui elle avait l'habitude de vivre avec des ânes, elle connaissait bien le fonctionnement de l'âne, et ils ont en fait assez rapidement développé cet euh, attachement, ce lien entre eux. Et du coup lui ça a été un peu euh, bah, la première compagnie qu'il a eu, le premier euh, vrai lien qu'il a pu tisser avec un autre animal, même si du coup c'était d'une autre espèce. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à m'occuper de Fanfan, donc ça lui a aussi apporté euh, une compagnie en quelque sorte. Et en fait c'est un peu comme ce que je vous expliquais, il est presque devenu dépendant de moi. Dès que j'arrivais au pré, euh, lui il arrivait au galop, c'était vraiment impossible euh, de passer 30 secondes dans le pré euh, sans qu'il ne soit avec moi. Il recherchait vraiment ma présence au maximum, parce que du coup c'était un peu ce qui se rapprochait le plus de ce qu'il aurait avec un deuxième âne. Mais du coup, les dérives un peu de ça, c'était qu'il ne comprenait pas les limites qu'il y avait à poser vis-à-vis -vis de moi. Il était adorable et il m'aimait très fort, mais du coup, euh, il essayait de m'attraper avec ses dents. Il m'attrapait les cheveux, il essayait d'attraper mes vêtements. Parce que pour lui, c'était normal, en fait. C'est ce qu'il aurait fait avec un deuxième âne. On sentait bien que c'était pas de la méchanceté, mais juste, il comprenait pas, quoi. Et en fait, c'est vraiment à l'arrivée des gones que du jour au lendemain, il a complètement changé de comportement. Tous les problèmes comportementaux que je rencontrais avec lui, et eh ben au final, tout ça, ça a été réglé, rien qu'en étant un deuxième n avec lui. C'est ce jour-là où vraiment j'ai compris que le problème qu'il y avait avec lui jusque-là, c'était juste ce besoin social qu'il reportait sur moi, et du coup, dès qu'il a eu Egon avec lui, et bah il a reporté ça sur Egon euh, tout simplement Ce qui a été le plus long au final ça a été qu'ils aient vraiment un lien euh, d'attachement entre deux mais je m'estime très chanceuse parce que euh, dans l'ensemble ça s'est euh, si bien passé ça s'est passé si rapidement et vraiment ouais j'ai vraiment vu une différence flagrante de comportement, alors que bah, avant l'arrivée des Gones, bah il n'avait pas l'air euh, malheureux ou abattu, ou vraiment, avant d'avoir un deuxième Anne, je pensais pas que ça l'impacterait autant. Et puis comme vous le savez, les loups sont à moi depuis mai 2018, du coup depuis mai 2018, on a eu euh, l'occasion de déménager plusieurs fois, et notamment de faire une colocation avec les poneys de Maeva, vous avez plusieurs vidéos avec eux, et ça, ça a été vraiment une expérience assez intéressante et amusante de voir comment Anne euh, et Poney, interagissaient entre eux. Enfant, Egon et Clochette étaient dans leur coin et les poneys de l'autre côté. Ils faisaient vraiment deux troupeaux très distincts. Mais du coup, ce qui était le plus intéressant et le plus drôle, c'est de voir à quel point ces deux espèces ne se comprenaient pas Et du coup, ouais, j'ai vraiment pu euh, bah, constater euh, en pratique que euh, ça a beau être des cousins, ce sont des espèces très différentes et puis euh, enfin, comme vous le savez, il y a eu l'arrivée de petits Morito, parce que ne pas ça euh, logique que Clochette soit la seule chèvre. Donc Morito nous a rejoints en décembre bah là, 2019. Pour le coup, ça a été beaucoup plus compliqué parce que bah, Clochette n'avait jamais connu de chèvre. Euh, Morito a été élevé au biberon donc lui non plus n'avait pas de congénère chèvre. Aucun des deux n'arrivait à se comprendre. Donc là on était typiquement dans le cas du dérèglement social dont je vous parlais tout à l'heure. leur a vraiment pris euh, six bons mois avant de réussir à se comprendre tous les deux, vraiment les premiers jeux qu'il y a eu, euh, moi j'étais trop trop contente, trop émue de, de voir que ça y est, euh, ça commençait à marcher. Il va y avoir des cas où le fait de retrouver une vie sociale, ça va se faire hyper rapidement, et puis il va y avoir d'autres cas où ça va être beaucoup plus long, ça va prendre beaucoup plus de temps, et j'ai envie de dire, il faut pas désespérer en fait, dans ces moments-là, ça peut être très frustrant de voir que euh, nos animaux ne s'entendent pas alors qu'on en a pris euh, plusieurs pour qu'ils soient bien ensemble. Ça peut être compliqué, ça peut être long, mais euh, croyez-moi, ça en vaut la peine. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu euh, le tour de tout ce qu'il y a à dire sur la solitude, les compagnons de près. Euh, bon on a parlé un peu de chèvres aussi, ça s'applique au final pour tous les animaux grégaires. Ça va être un peu la même chose pour tout le monde quoi. J'espère que cette vidéo euh, vous aura plu. Moi sur ce je vous fais euh, tout plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo